Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Ishimoku, est-ce un indicateur ou une méthode complète ?» Alors c'est à la fois les deux. On peut dire que c'est un indicateur parce que vous le trouvez sur la plupart des plateformes de trading. Il vous suffit donc de choisir cet indicateur comme le stochastique, le RSI. Donc il se placera sur vos écrans, sur vos graphes. Mais euh, si comme moi, vous le vous le placez sur vos écrans, la première fois vous pouvez être surpris et le trouver extrêmement complexe. C'est la première réaction que j'ai eue lorsque j'ai fait ça et je vais vous dire, je l'ai laissé tomber. J'ai trouvé que c'était beaucoup très, trop complexe. Après, je m'y suis réintéressé après plusieurs années et euh, je peux vous dire que je ne m'en passe plus aujourd'hui. Car euh, effectivement, c'est un indicateur extrêmement complet et qui a l'avantage, contrairement à d'autres indicateurs qui pour la plupart ne font que calculer ce qui s'est passé dans le passé, donc ils n'ont pas une, une possibilité d'envisager ce qui va se passer à l'avenir, Ishimoku a d'une certaine manière cette capacité, cette capacité d'anticiper ce qui va se passer. Ça semble assez incroyable, mais pourtant c'est réellement la réalité. Une fois que vous aurez maîtrisé cet indicateur, et j'ai fait donc une formation spécifique à cet indicateur que vous trouverez donc sous la vidéo et parmi mes différentes formations. Donc, ma formation Ishimoku est une formation qui vous permettra d'en tirer vraiment 100% de ses capacités. Et je peux vous dire que c'est assez extraordinaire. Son auteur a mis des dizaines d'années à le mettre au point et il a fait ça à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Il l'a fait donc à l'aide d'un grand nombre d'étudiants qui faisaient des graphiques et lui a adapté donc euh, cette méthode, euh, cet indicateur qui aujourd'hui euh, a été euh, adapté pour les différentes plateformes de trading et qui est utilisé euh, par beaucoup de traders japonais, bien sûr, puisque l'origine de, de cet indicateur est le Japon, son auteur était japonais. Et euh, c'est vraiment un indicateur d'une puissance extraordinaire. Qui va vous permettre euh, d'analyser très bien les marchés et euh, avec les différentes parties de cet indicateur va pouvoir euh, vous donner des signaux euh, d'anticipation, c'est-à-dire que vous verrez euh, à un moment donné que le marché se rapproche d'un certain point euh, comme par exemple un nuage euh, généré par cet indicateur et vous avez une probabilité que le marché va se retourner quand le, le, quand, euh, le marché atteindra donc une limite de ce nuage. Ça, Ce n'est qu'un exemple de ce que je peux vous donner sur le, le potentiel de cet indicateur. J'ai tout expliqué en vidéo dans ma formation Ishimoku et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez adopté, eh bien, vous ne pourrez plus vous en passer comme dans mon cas. Donc, c'est vraiment un indicateur que je recommande. C'est un des cinq indicateurs que j'utilise. Et si vous voulez vraiment avoir une méthode complète qui utilise également l'indicateur Ishimoku, je vous recommande ma formation scalping plus Ishimoku. Donc euh, vous avez le lien sous la vidéo et je peux vous dire qu'avec cela vous avez un potentiel énorme pour euh, gagner sur les marchés et pour faire des résultats vraiment fantastiques. Et il ne vous faudra pas des, des semaines avant de maîtriser ça. Donc si vous regardez quelques fois toutes mes vidéos de, de cette formation, je peux vous dire que vous aurez rapidement de très bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou parmi mes étudiants bien sûr et n'hésitez pas à me poser des questions, euh, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Euh, si vous voulez rejoindre des centaines d'étudiants qui ont déjà euh, acheté mes formations et qui les utilisent avec succès, vous pouvez voir les témoignages sous cette vidéo, Serge Demoulin à vie. Vous avez de nombreux euh, témoignages donc, de mes étudiants qui ont eu rapidement du succès avec mes formations. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.